Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans l'expérience Arctique 2100. Un banc de Boreogadus saïda, aussi appelé Moru Arctique, se dirige droit sur nous. Tendez doucement vos mains, ils vont se rapprocher de nous. Juste au-dessus de nous se trouve une baleine boréale, aussi appelée baleine du Groenland dirigez tous votre marqueur sur elle. Allez-y